Salut. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Tomodachi Life. Je suis désolée d'avance aussi, c'est si le montage est un peu plus simpliste. Ma licence Vegas a expiré. Je le reprends euh, d'ici une semaine, mais voilà. Donc apparemment, il se passe quelque chose. Quelqu'un est amoureux. Ouh, c'est Jack. Ça fait longtemps. Oui, aussi le jeu est en français maintenant. <rire> Moi et Jack Sparrow, mon amour de toujours. Un abonné m'a inspiré pour faire un personnage aussi. Je vais le faire tout de suite. Et voilà, Tsunemiku Bonjour. Je suis On va déjà lui donner une tature. Voilà, Tsunemiku. Ah Claclin Quel genre de personne aimez-vous, de Luna J'ai pas de spécification, mais j'aime bien rigoler. Vous personne vous marrante. Une personne marrante, sosie de Luna. Bah c'est gentil, Claclin, bah oh Laissez de me charmer Barbecue en cours Attention de ne pas trop cuire cette viande, sinon elle va perdre toute sa tendresse. Pourquoi elle le dit de cette façon Attention de pas cuire trop problème. la viande, parce qu'elle va perdre toute sa tendresse le mieux, c'est de faire deux zones avec des quantités de charbon différentes. Le mieux, c'est de faire deux zones avec des charbons quantités soit... différentes. Pouvez-vous me donner quelque chose à dire quand je suis en colère Ouais. Puis... Qu'est-ce que je fais Je réfléchis au sens de la vie. De quoi rêves-tu, mon petit clin-clin Oh non, ne tombe pas dans le trou. Clin-clin, attention, tu vas tomber dans le trou. Oh non Oh Mais au moins, il reste ton visage pour pleurer. Salut. Salut. Trop la classe clac ah, oh, c'est pas bon les brocolis. Allons voir les infos. La plus grosse côtelette du monde a été découverte. Waouh. Elle est d'une taille 500 fois supérieure à la normale. Waouh. Les côtelettes en est évidemment bouleversées. Ah bah tu m'étonnes. C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Faites l'amour, pas la guerre. D'accord, Link, ça a rien à voir. J'ai tellement faim que je pourrais manger n'importe quoi. Tu pourrais manger n'importe quoi, t'es sûr Est-ce que tu pourrais manger... Du Roquefort Putain, elle adore. C'est pas bon. Tenez, pour vous remercier. Bah, je vais pas t'inviter à mon anniversaire, toi. Jack m'a dit qu'il voulait être mon ami. Je vais aller lui parler. Oh, la calope de ses morts. Alors écoute-moi bien. Ouh, Poupini est amoureuse. J'en passe pour Darko. Mais Darko, il est en couple. Mais Poupini, elle veut casser des couples en fait. Vas-y, je te soutiens. De quelle manière devrais-je lui avouer De manière désespérée. Que devrais-je lui dire Salle de classe. Vas-y, Poupini, on est avec toi. Je ferai des devoirs à ta place si tu sors à <rire> Désolé, je ne peux pas. Non Pauvre Poupini. Oh, ben bah oui. Bah Au moins, ça prouve que Darko, il est fidèle. Il hein. va falloir lui remonter le moral, maintenant. Hé, hey, comment ça, flash info fond Quoi de les de classement des garçons les plus populaires, mes frères Il y en a une qui vient de se prendre un râteau, là. laissez là. -la. Carrément, il se vante, le mec. C'est bon, là. J'ai été rejeté. Je suis désolée. Tu fais un œuf tir pour te consoler oui. ah Non, c'est pas bien de se moquer. Il y a un cœur brisé, là. Il faut lui remonter le moral. Tiens, un billet d'avion. Quand on a le cœur brisé, faut se moi. reconstruire dans un voyage. Dans ce dans cas, j'y vais. En Suisse, allez Là, c'est la gare de Bâle. Waouh oh, elle est trop chaud. <rire> voilà, après un long voyage en Suisse. y revient, plus forte que jamais je vais beaucoup mieux. Quoi C'est quoi cette journée Tout le monde est amoureux. L'autre jour, tu as dit que tu aimais quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est moi, non D'accord. Ah Ça s'est très bien passé. Pas comme pour ton ami Poupille. Hein. T'as une batte de baseball au cas où qui te briserait le cœur. Quoi, il se passe quoi encore Le classement des dépenses est maintenant disponible sur le tableau des classement. Tarko avait l'impression que le chouji de Luna le délaissait ces derniers temps. Il a alors décidé de demander à tous les habitants combien d'argent avait été dépensé pour eux. Et ça va, là, la jalousie, là T'as un problème, Tarko mais la jalousie, là. Ah ouais, putain, j'ai beaucoup dépensé pour Poupini, quand même. Fille populaire. Bon, Poupini, moins 38 points Oh, la pauvre. Bon, bah voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous a plu. Moi, je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Bon appétit. Au revoir